Salut, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, donc comme promis, on atteint les 800, donc ben, je me permets de refaire un petit tirage au sort pour gagner ce merveilleux vaisseau de Stars Armada, le Profundity alors déjà j'aimerais remercier Asmodé pour la dotation en fait euh, des cadeaux puisque c'est eux qui m'ont donné cette idée et plus particulièrement José euh, qui m'a dit bah, « Tiens voilà, je sais que tu l'as déjà ce vaisseau puisque tu l'as déjà présenté mais celui-là au moins tu le feras gagner à tes abonnés. » Donc voilà, merci José, tu vois comme promis je m'y tiens et puis c'est la communauté qui va être contente. Les règles sont très très simples. Malheureusement, en ben, tu ne peux pas gagner parce que tu as déjà euh, gagné quelque chose, mais je crois que le général Virs, tu es, es, es, es bien content de l'avoir. Et puis, comme tu joues plutôt euh, à savoir Wars Légion, les choses sont bien faites. Pour les autres, il vous suffit euh, d'être abonné. Donc, ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui font partie des 800, ben, c'est déjà fait. Donc, voilà une étape de fête. Pour les autres, abonnez-vous à la page et faites en sorte à ce que. Alors, ça, c'est pour tous. Faites en sorte à ce que je puisse vérifier que vous êtes bien abonné à la page. Je mettrai euh, des petites explications en commentaire sous la vidéo pour vous expliquer comment rendre vos partages visibles. En effet, si je ne peux pas vérifier ça, les règles euh, ne, ne peuvent pas s'appliquer pour vous. Je ferai une passe régulièrement pour vous dire qui est, euh, qui est en jeu. Il faut partager la vidéo, il faut y mettre un petit pouce parce que comme ça, c'est mieux. Mais surtout, il faut y mettre un commentaire pour pouvoir me préciser que effectivement vous jouez au jeu et que vous voulez être retenu pour le tirage au sort du Profundity. Tout simplement parce que vous êtes 800 que les 800 ne jouent pas tous à armada et que pour ceux qui jouent à armada vous ne jouez peut-être pas tous Profundity et peut-être même que certains d'entre vous l'ont déjà et en toute honnêteté vont laisser la place à ceux qui ne l'ont pas donc voilà je vous demande d'être honnête ça s'est très bien passé avec le général Virt, donc il n'y a pas de raison tout s'est fait dans la bonne humeur et là je suis sûr que ça se passera également de la même façon essayez d'un petit un tout petit peu originaux dans vos commentaires, il y a des gens qui avaient été super sympas et qui avaient fait preuve d'un petit peu d'espièglerie dans les commentaires. Ça ne vous donnera pas plus de chances de tirer au sort, mais moi, ça me permettra euh, d'avoir une lecture euh, un peu plus euh, relaxante et, et divertissante. Allez, vous avez jusqu'au 24 août pour euh, participer euh, au niveau des conditions à ce tirage au sort. Donc, soyez vigilants, hein, remplissez bien euh, toutes les étapes. Et puis, le 24 août, eh ben, je procéderai au tirage au sort et je publierai le résultat dans une vidéo très courte sur YouTube et dans un petit post sur Facebook.